Voilà, donc euh, je vais rapidement commencer les vidéos. Le principe, ça va être simple. C'est juste, bah, euh, je m'amuse. Voilà. En plus, sérieusement, le but là, ça va être de faire du bon gauche-droite. Hein. Gauche gauche-droite, gauche-droite. Il va falloir faire du gros score. Hupé, hein. là, j'ai failli me suicider. Voilà. Là, c'est le type de jeu à la Bob Lennon. Euh. C'est très con. C'est. Bon, c'est de la merde, on va pas se mentir, c'est de la merde comme jeu. Et bon, quand on court, euh, ça dépanne, hein. Ah, vous inquiétez pas, j'y joue comme Jaja. C'est pour ça que les obstacles, je les connais comme ma poche. Eh, et... il va falloir par contre que je me concentre parce que bon, je dirai de la vidéo prévue 5 minutes, hein. Bon, ça dépend combien de temps je vais m'amuser dessus, hein. <rire> j'ai fait un score de merde. Tant pis. On recommence. Ah, je vous dis, il n'y a pas de commentaire. là, c'est juste... Euh, c'est juste euh, de la branlette visuelle. Hein. Vous fixez trop longtemps l'écran, vous avez une migraine, hein, je vous le dis. Hein. Mais restez sur la vidéo. C'est bon pour le watch time. Hein. Ça me permettra de devenir connu. Faire de la thune sur le dos de, sur vos dos. Hein. Moi j'aime l'argent, du coup bah c'est sympa en fait. Yeah Et merde. <rire> Putain, il est où mon score de 50 minimum là Au secours. Alors, vous attendez pas du montage dans cette vidéo, j'ai la flemme. Peut-être que je vais me lancer au stream. Hein. Si j'ai pas la flemme, je ferai des best of tous les mois. Hein. Je... Yeah <rire> Putain, la musique qui s'arrête en plus à ce moment-là. Évidemment, si vous y jouez en cours, mettez pas le son. Hein. Faut, faut pas être con. Putain, je suis à 3 jours de mon deck de philo. Je suis en train de jouer à ça. Sur mon temps libre, je suis censé réviser mon grand oral. J'avais les mains levées. Hein. J'avais les mains levées là. J'étais en train de me gratter le nez. Putain. Ça vous intéresse Moi, je suis team flèche hein, au niveau des contrôles. Les flèches, les flèches c'est la vie. En tout cas, gros effort sur la musique. Hein. À droite, à droite, à gauche, hop, au milieu. C'est pas possible, je suis en train de cul. Ah, certes, j'ai un clavier mécanique contrairement au lycée, mais bon, là c'est. c'est pas possible. Ah je me fais chier vraiment la musique elle rentre dans ton cerveau alors sort pas hop hop hop sympa les ricochets putain ah oui aussi éviter de rager pendant les cours c'est une très mauvaise idée, vraiment. Ouais, bah pour l'instant, vu mon niveau de jeu, euh... ah, c'est de la merde. Hein. Voilà, évitez de rager comme ça les enfants. La balle qui est quasiment parfaitement droite et qui là ne l'est plus. Hop, ah c'est bon là. La sensation de vitesse on l'a. Hein. Dès qu'on commence à gruger des obstacles. Voilà, dès qu'on commence à gruger des obstacles, c'est que là c'est la bonne impression de vitesse. Hop, oh, oh. Il aura fallu attendre plus de 5 minutes pour que ça devienne intéressant, Hop, hop, les... Hop, hop, hop... Eh bon, allez, ça me casse les couilles.